Fado enfin, essaie de mettre une enclume là Non c'est pas possible J'ai 4 coeurs Mais non mais non je fais de l'animation Tu vois pas on se fait chier là Bonjour à tous, c'est Michel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo juste avant les fêtes, je crois. Peut-être que c'est nouvel an dans deux jours, cinq jours, six jours. Ou peut-être qu'on vient de passer Noël. En fait, je sais pas. Bonne année, bonne année. Ah non, non, c'est toujours pas ça. Joyeux Noël. <rire> voilà, c'est mieux. J'espère que vous avez passé un sacré joyeux Noël. C'est comme ça qu'on le dit. Je suis même pas sûr. Et attention, hein. si tu dis noyeux Noël, t'es balle, hein. T'es Oh putain, mais je suis fatigué. Dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Il faut avoir au moins 45 ans pour avoir la rêve c'est terrible. Attention, si vous n'avez toujours pas fait vos devoirs, je suis là pour vous rappeler que qu'après Nouvel An, il vous reste que deux jours pour faire vos devoirs et que c'est beaucoup trop peu. À moins que tu veux faire tes, tes devoirs à la dernière minute comme chaque vacances, je te fais pas culpabiliser, je te dis juste d'aller faire tes devoirs avant Nouvel An. Voilà, ce sera mieux. Au moins, t'es tranquille, Nouvel An serein... Tu décuves bien après nouvel an, pour ceux qui boivent, moi je bois pas, bon, donc voilà, je suis, je décuve pas quoi, Je juste je me repose. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Dans quelques jours, mesdames et messieurs, il y a le best-of de l'année 2021 qui va sortir, je pense déjà, et je suis quasiment sûr que ça va être une masterclass parce que cette année a été incroyable. Je prendrai la parole en fin de ce best-of 2021 pour justement vous parler un petit peu de mon ressenti sur cette année, parce que ça me tient à cœur. Putain, attends, non mais attends, c'est un peu trop émouvant comme, comme vidéo alors qu'on va parler de SkyDef, Sky Defender avec le plugin de la saison 10 avec la, la nouveauté des voleurs justement. J'étais en team avec Nagato et Sifano pour ceux qui connaissent. Sifano petit youtuber pas très connu, n'hésitez pas à aller s'abonner à sa chaîne s'il vous plaît. fait des bonnes vidéos qualitatives, c'est un mec bien et en plus bah voilà il a pas beaucoup d'abonnés donc voilà moi si je peux mettre en lumière des petits youtubers comme ça ça me fait forcément plaisir. Mais <rire> qui est beaucoup trop sérieux. C'est une vidéo Sky Defender, vous allez voir c'est long les Sky Defenders, et c'est tout. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. C'est la pire intro que j'ai fait. Je pense qu'au montage ça se verra quand même que j'ai fait de la merde Je vous souhaite à tous une bonne vidéo A dans quelques jours pour le best of de l'année 2021 Profitez bien c'était Bichard je vous kiffe Gros oh, bisous N'hésitez pas à vous abonner pour les 100 000 hey Bonsoir bon Je suis très content d'avoir réuni Sifano et Nagato dans la même équipe Voilà, oh, voilà <rire> Je sais pas je trouve ça très très drôle J'ai mis guerrier de Dwagby juste avant le début de la game Juste pour dire qu'on va gagner quoi Voilà Oh, ouais, non, là, là, là, là. oh ah. Allez on revive, on revive pas, on revive pas, on revive pas, on revive pas, on revive pas, Attends, pas. il a un pseudo trop compliqué Non putain, oh je revive, tu m'as piqué mon fer Minecraft Oh je me je me je me Bah mal. moi je... Oh non mais... <rire> Toi t'as pas toi Bah je m'en <rire> fous, il y a un plan de Mais Non mais... ils il mais se euh... quoi il fout de quoi t as t as t as t as Attends... Bah quoi Mais qu'est-ce qu'il fait là Ressage qu'il l'est Je sais pas ce qui se passe à côté mais ça va être très très drôle notre propre mate nous a tué en fait. le PVP est déjà activé. Attends, je vais vous revive. Bon. Salut Bah j'aimerais un petit revive aussi Mais casse-toi Tu m'as je suis là quoi Oh, il y a des là Mais Mais non Mais c'est cool Oh, mais ça suffit c'est mais casse-toi merci, merci, merci, merci. Attends attends, attends. <rires> bah, c'est bon frère Vas-y recommence à jouer bien Casse-toi <rire> <rire> <rire> ouais, Mais moi je moi je me demande si va. juste on n'est pas invincible jusqu'à la fin de la game. Oh ah bah non visiblement pas Arrête Arrête arrête Arrête Arrête Arrêtez pas, pas Ah merde, pardon, pardon, pardon, pardon. Mais je peux oh, te taper ai t ai Mais oh, depuis quand Mais y'a le TK Mais oui, c'est moi qui t'ai tué. De mais non, c'est un zombie, c'est un zombie Mais, mais c'est un zombie, <rire> c'est un zombie Mais pourquoi pourquoi quand moi je t'ai tapé, t'avais pas le TK pas le Je euh, sais pas, je sais pas. T'as ah, plus, plus, plus avec ça, t'as plus avec ça, t'as plus que ça. Mais... Attends, mais je suis ah full, mais ça marche Ouais, ça marche. J'ai ah 4 coeurs En parlant ah de lit, j'y vais ce dimanche. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre conclate Michel, qu'est-ce que j'en ai à faire? Oh, j'ai pris tarif! Je me l'attendais tellement pas! Tu l'as vu mon tweet ou pas? Non. T'as pas vu un tweet en rapport avec l'aubergine pendant de moi? Ah putain, attends, si peut-être. En gros, j'ai été en stage dans un service de médecine digestive. Non, mais vas-y, mais vas-y, mais attends, je t'ai pas raconté l'histoire! C'est pas possible! Juste pour te dire, parle, mais j'ai une charme 3 dans les mains. Vas-y, parle. Euh, bah, je, bah, je... <rire> et du coup, et du coup, je, bah, tu vas arrêter de me donner des ordres là, c'est trop <rire> Avance, parle, ta gueule Non mais c'est pas possible depuis le début, là. Oula Mais Du coup j'étais dans le stage en service de, de chirurgie digestive et on a fait l'admission d'un patient qui euh, s'est rentré une aubergine dans le fiac qui est pas ressorti et qui est resté bloqué dans son intestin. Mais il le digère au pire non pas... Ah non la digestion elle se fait dans l'estomac euh, Stefano. Oui c'est, oui c'est pas comme... <rire> toi je, je te le dis tout de suite, même si je suis voleur d'accord Ouais Je ne te tue pas parce que tu me fais trop rire Ok bah ça me va, ça me va On est d'accord Par contre c'est moi le voleur du coup oh, Tiens regarde, regarde, regarde, regarde, tiens Regarde <rire> <rire> Sifano essaie de dans le club là Non c'est pas possible je, je... C'est le voleur Je vous jure que c'est le voleur Je vous jure que je... C'est pas possible hein. Ah non mais c'est toi le voleur Mais, mais le bien cas. sûr, bien sûr, elle est comme ça d'entrée de jeu Moi non, non, Moi non, non, Paresse Tu penses oui. que je suis voleur Tu m'accuses direct Pourquoi tu n'as pas accusé Valier Dis-moi, t'as as commencé à réfléchir à ton nouveau prénom en 2022 ou ça te passe comment Comment ça euh... <rire> Tu peux poser un club Sifano s'il te plaît euh, Tu ouais, seras très aimable sûr. Ouais. Oui ah, Je veux bien la table, <rire> si vous plaît. Merci pour le kebab. C'est un dédale, mec. Comment tu veux le retrouver J'ai du dédale. En fait, c'est pas ça. Euh... Ah, ouais. Il t'a pas assez pour faire une pioche, du coup. J'ai... J'ai... Non, non, non il a bouché, il a bouché. Il remonte, il remonte, il remonte. Il remonte, tu penses Ah, il est là, il est en dessous. Laisse-moi faire. Ah. Oh non, il est mort dans le. Ah, le stuff, dommage, dommage, dommage. Oh dommage. non, <rire> oh non c'est tellement triste. Euh, parlez voir. Là, là, là, là, là, là, là, là, là, là. Oui, ça, ça, ça pose et sa casse là. Ça pose ça casse. J'ai une pioche, enfin elle est ma pioche. Hein. Après, moi, tu vois, je suis fou. Laisse tomber, laisse tomber, ça remonte. Ouais, t'es sûr Oui, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Là, son, j'ai son bloc là. Ouais. Mais il s'est barré. Ah, on, va on, retourne minier, on retourne miner, on retourne miner. Où Faut que je remonte, Valier Ok. Ah, donc c'est le dernier. Je pense qu'ils sont barrés vers là pose des blocs donc il fait bien okay. Parce que je sais pas il pensait ça tu je ça il disait ça Oh, oui. oh tu m'as fait peur Oh j'ai eu trop peur Jure Je savais pas que t'allais <rire> me retrouver j'entends un ma gamme Je suis bon bah c'est fini Vous l'avez des gaps Ouais on peut Oh, tant mieux tant mieux Mais je pense qu'il faut combiner un peu de peu encore Oui bien sûr bien sûr Je dis bah attends viens je descends ici En oh, vrai il me faudra encore un poil d'or en plus Si j'arrive à remonter avec 10 gapels euh, C'est vraiment bien hein En Skydef. hein Allô, je bouge C'est ça qu'on veut. Mais non. Ah ouais GG. Mince. Juste là, y'en a un autre là. Ouais, y'en a un autre hein. Attention, attention Putain. Tu... Payant hein T'avais en fait, du diamant ou... Les golden ou... Elles, font, elles font rien Ah ok Quoi Les golden elles te donnent pas, ça te donne pas 4 heures. Non mais en fait ça te donne un effet aléatoire pendant une minute. Bon diamant. Jure oh, peut-être qu'on remonte là du coup. Non mais la défense est pas, et pas, et pas mal pour autant les gars, ils sont quand même 4 très très beaux joueurs là. Bah alors on monte hein. Ah y'a une tour là y a pas de tour en fait qui a été faite hein. Mais non mais comment les gens sont montés Ils sont peut-être pas montés encore. En vrai on peut monter pile en dessous, hein c'est pas très très haut. Hein. Voilà, tu vas sans genre y a un micro juste là. Y'a un mec là là. Ah ouais, ah ouais c'est Kero bro, c'est le dernier verre. Kero Foutez-moi ah, la paix. Oh, t'as pas de bots Oh non, non, non Pourquoi t'as pas de bots Mais Kero, t'as tué tes mates Il a tué ses mates, hein. C'est honteux, hein. Mais foutez-moi la paix, putain Oh non, Kero Oh non, mon pote <rire> <tôt. rire> Il a pas de bots On le laisse, il est tout seul Non, non, non, je peux tiens tiens, tiens, tiens, tiens, on me tiens, passe tiens, des bottes. Non, non, des bots. non, non, vous allez me fumer, je vous Non, je suis juste derrière toi, je peux te taper Je peux te taper là non, mais t'as pas! Tiens, tiens, tiens, bah, tiens, nous. regarde! Passe-nous une gapelle! J'en ai même pas, j'ai pas de gapelle, bien sûr j'en T'as combien d'or? J'ai 31 or! Ah bah ah, okay, voir, okay, okay, en vrai, okay, en vrai, okay, en vrai okay, tu peux okay, les okay, drop! Ouais okay. eh. Je ne te tue pas! A chaque fois que je sors de grotte, je me fais fumer! Mais viens, viens fou, au pire, viens au pire, tu montes avec nous! Viens, monter avec nous! Non, bichard, bichard, bichard, le racket c'est collectif! Vas-y, bah go montez! Mettez de l'eau! Euh, ouais, tu Ah, mais on y est déjà, what the fuck! Je te dis, c'est pas très haut! Mais non, on fait plus trop d'oubouilles! Ouais! Oh non, oh ouais, je sais pas, vous pensez c'est qui oh, Merde. Oh. Non. What Attends, mais c'est quoi qu'il a tué Mais en fait, j'ai pété, j'ai pété le, du bois avec ma Et du coup, avec ti avec Timber ça. Non Mais c'est pas possible Mais vous trollez, non mais c'est vous le faites exprès Vous le trollez, vous le faites je suis voleur, je peux même pas trahir, putain Mais comment ça foutre me il m'a tué là Oh là là là là Ça abusé, ça abusé, ça abusé. J'ai même pas pu trahir. Il y a une limite les gars ou pas T'as une limite y a pour l'arc les gars En dessous, il était là là. Fais gaffe, fais gaffe. Il y a que je l'avais pas vu là. Eh, petite. Enfin bref. <rire> <rire> <rire> on s'en bat les couilles, de ils... toute façon, ils veulent pas descendre. Attendez-moi. <rire> <rire> Putain. trop rire, ce qu'il leur prend, là En vrai, je suis trop bien caché là, j'ai bien rebouché au bon endroit et tout. Je suis bien. On s'en bat les couilles, on est là pour jouer, hein. Cool. Ah, on descend, frère. Non, attends, <rire> on <rire> <rire> <rire> Quoi Pardon ils, ils sont juste en dessous là, ils sont juste en dessous. J'ai entendu un truc pas bizarre, pas bizarre là, c'est quoi Il <rire> fait du beatbox dans mais les mais murs est... là. lui faire lui, lui, du beatbox c'est un champion lui. Vous pouvez pas le tuer s'il vous plaît C'est hein. pas avec Kerry <rire> au fait, euh, Lucky's non mais là, on est en train de voir un gameplay de fou, là Désolé Ça va Ça va, il faut! Les gars, y'a les traites, là-bas Bichard, je sais que t'es rancunier, mais la vie, fais pas ce que je t'ai fait hier Eh, Nanox Moi Si t'es pas une petite salope, tu viens de battre maintenant, là On arrive tout de suite, frérot on quoi, gros bon On monte, on monte, on en fait eh, c'est bon, allez, m'a cassé les maquin, monte, est du coup, il est bien là Et nous, on est en bas, en fait On a manière en, en haut Affronte les défenseurs, là ah, oh vous avez votre Bichard aussi. là. Mmh, il est juste là, Bichard. Bitch Ah, ok. Salut! Non, j'espère, pas ça. Jimmy, Jimmy, Jimmy. voulais voir son Bah, tout seul, ça <rire> Oh le. Oh visu! là, c'est à vous d'y aller, les gars. Vous êtes trois, quoi. Oh visu! Après ils sont vraiment vain quoi. Ah, C'est juste qu'il y a un mec là juste là là qui casse des blocs là. Bibi. Je voulais voir Bichouche un peu mais vas-y il veut pas me voir faire. Non non Dimi ça, ça, ça ira. Ok ok ok ok ok mais laissez-moi faire du beatbox <rire> Mais non, laissez-moi Attends, attends, attends, attends. Mais non, mais non, je fais de l'animation, tu vas pas, en se fait chier là Oui, bon, écoute. Woodhoff, <rire> enfin, en vrai, faut que vous y allez... Et euh, en fait ce choix, truc hein. c'est juste on se suicide pour vous c'est trop chiant aussi hein Mais non moi je, mais moi je vous suis, moi je vous suis, moi je vous suis Mais frère, frère euh, comment tu veux qu'on les tue Ils sont 4 ensemble et il y a un mec qui va nous trahir Mais non, il y a personne qui va te, te trahir parce qu'il est obligé de tuer un défenseur pour te trahir Donc mais, il est obligé de t'aider ça veut dire qu'au début on part déjà en 4v3, si on tue un mec en 4v3 ça part en 4v2 Bah non mais il y a personne qui a l'intention d'y aller les gars, enfin je... je... Ah bah je peux team avec eux moi eh, dansez les gars Dansez, Oh non, c'est terrible A-t-il ouais. A-t-il A-t-il j'ai envie d'y aller frère, je sais pas ce qui m'a Moi aussi en fait, Dorf j'ai je... envie d'y aller vraiment hein. Frère j'en peux plus, j'ai pas envie de rester là 10 ans frère, y a un moment. Mais oui Moi je suis bien chaud bien pour te suivre hein, Dorf si tu y vas parce que franchement j'ai pas que ça à faire quoi Je t'avoue que.. Alors, on peut y aller je tous les trois, que... On va tous mourir quoi. Genre. Ouais, ouais. Okay. Moi je dis juste qu'on va juste se faire tuer tous les trois, voilà ce qui va se passer. hein Ça va rien à avancer à la game, vous ils sont toujours bloqués aussi. Non mais t'es fatigant toi <rire> <rire> C'est <rire> pas possible, le mec il fait rien, et en plus il met une flèche C'est pas possible <rire> Ouais! En vrai, je dis, t'es enculé! attaquants là! Franchement, je suis fatigué! C'est pas possible! Même si on me dis pas que tu fais ça! Non, me pas que Mais c'est pas possible! Ça a changé! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Tiens, j'avais dit que ça allait faire bouger! Mais il a un stack de TNT ou quoi? Mais c'est que l'enfant fait Kingdom, c'est pas la bonne série! C'est très grave ça! Ton du cul ça! Je suis ma un, ah, un bâtard, frère. non, mais, mais c'est bon, c'est chiant. J'avais besoin de mettre un coup là. Ouais, gars, <rire> un peu... Je l'ai pas vu. Le À qui Oui, on a... je l'ai KB sans faire exprès. Oh, il va y, a... il il va il il Il a sauté. <rire> ah c'est mérité putain c'est toi oui oh non non possible mais c'était mais Dorf était pas voleur j'annonce hein j'annonce que Dorf était pas voleur mais vu vu comment il avait le seul je te promets qu'il était pas voleur hein. le mec vraiment genre, sinon il aurait joué plus que ça hein. les gars ouais. vous venez de tous les cartes on y va bon, on finit la gamme je suis trop chaud ah bah non, c'est trop, c'est trop. Bah vas-y, je te tends. Bah non, t'es voleur. Bah non, t'es voleur, j'y vais. Ouais, mais tu à 3, ouais, bah non, bah à 3, laisse tomber, gros. On est 4, faut bouger, j'ai envie de jouer, moi en plus. Bah joue Ok. Il t'a qu'à B Mais non, mais c'est pas possible. Bah joue, j'ai joué, frère, attends, il me casse les couilles là. Écoute-moi bien, petit fils de pute. Putain. C'est une bonne guerre vous avez à Il faut juste attendre qu'il y ait un mec de euh, des attaquants qui se suicident pour, sur vous pour débloquer la game C'est ce que, Chose que nous okay, sommes en train de okay. faire là OK J'y okay, vais Ah tu vas vraiment Bah vas-y, go Hé hein, ouais. hey, gros, tu sais quoi Et Tu sais quoi On a qu'une vie Ça m'a saoulé, gros ouais. C'est quoi pour mon amai hein Ouais, c'est un amai sauvage Ah oui, y'a qu'un amai Et voilà, ah. forcément qu'il était là, c'est sûr. Ah, oui. <rire> bah oui! Mais bah oui, c'est. Bah, bon Nax va mourir quoi, du coup. Non, non on, quoi. Là, on est là, on est là, on revient. Non, non, est non sens, que je que l'ai dit, on fait de dessus quoi. Ah ouais, ouais. Hein. T'as été un peu abandonné. Non, mais ça changera en fait que là, on peut pas gagner le fight quoi. Oui, ouais, ça c'est impossible. Ouais, viens là, viens là! On ouais, est en bas là, on est en bas! Descends, descends! Viens! Vas-y, go, viens, viens, viens, viens! Passe moi une, au moins une ou deux games j'ai game, regarde, games, regarde C'est bon Guillaume. Après on peut pas le tuer quoi Il le frère nous fatigue mais Vas-y go go go Du coup tu vois pour débloquer la game on est obligé qu'un entre nous se cesse quelqu'un après on ne pas on peut plus te pour on peut jouer au jeu quoi bah non on peut pas jouer au jeu C'est ça que t'as pas compris en fait C'est pas la même dramatique. La situation c'est pas la même quoi C'est à dire que la team de 3 peut pouvait pas jouer parce qu'il y avait que deux mecs avec vous quoi Enfin qu'il y avait que deux mecs avec vous en fait Ah mais Oh la la mais ça y est frère ils sont tous en instant peux pas de vie, peux pas de vie, peux pas de vie Ah tu perds pas de vie Non non non Ah mais d'accord Ah non c'est fait exprès d'accord Ah c'est fait exprès Ah T'es fumé ce truc c'est quoi ça Ouais, d'accord, j'ai fait exprès. Attends, Bichard, pourquoi c'est fait exprès que tu ne fais pas de dégâts Parce qu'il y a le. En fait, c'est un truc une minute. n'importe quoi, j'étais en plus simple. Salut mec Salut va voir devant si je suis. Il est devant Il est devant Voilà, bah j'y étais apparemment. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Nems Ouais mais... Il faut qu'on tue les défenseurs Mais non S'il y a plus de défenseurs on peut pas prendre la bannière Mais si il reste Bichard ah Mais si Bichard il est... il est voleur Ouais voilà j Jure Et j'ai le ouais. Ça finit à combien Attends mais Oh un... T'as fini à combien de coeurs Attends. Mais il a encore ah Attends mais pourquoi Bichard d'ailleurs est. Ah mais on voit même pas Ah mais il en sait fait... Un shot, fait. Un shot c'est fait one shot. Ah mais le tap je crois que c'est pas. Se trouve, frère. Oh GG. GG. En parlant de lit, j'y vais euh, ce euh, dimanche. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre <rire> Concrètement. <rire> <rire> Concrètement <rire> Concrètement, Bichard oui, oh, qu'est-ce que je j ai pris pris. J ai à faire Oh j'ai je... <rire> oh, pris Oh j'ai pris tarif. <rire> <rire> je vais <me rire> attendre